Tout le monde veut des treasuries. Tout le monde the, veut the treasuries. tout le monde the, the treasuries. Yeah! Chers amis, bonjour. On commence cette vidéo en musique pour tester ce nouveau micro qui va, je l'espère, vous permettre d'entendre mieux que jamais ma voix grave et suave. Et c'est important car cette vidéo aujourd'hui va être particulièrement. Pénible. Elle va être difficile cette vidéo parce que on va encore parler de politique monétaire. Aïe, aïe, aïe, la politique monétaire, mais c'est d'un compliqué, c'est d'un pénible, c'est d'un emmerdant, mais c'est tellement important. Qu'est-ce que vous voulez On n'a pas le choix. Si vous voulez vous occuper un temps soit peu de votre argent, de votre épargne, de vos investissements, il faut se taper la politique monétaire et en particulier la politique monétaire américaine. Et ça tombe bien, parce que la semaine dernière, la Fed a tenu son FOMC, son comité monétaire. Et euh, c'est une énorme blague. C'est-à-dire que pendant que la Fed rachète à long terme 80 milliards de bons du trésor chaque mois, dans le cadre de leur grand programme de rachats d'actifs, les fameux QE, les quantitative easing, qu'ils nous servent depuis 2008, fin 2008, début 2009, eh bien, pendant qu'ils font ces rachats d'actifs à long terme, en parallèle de ça, ils en revendent 10 fois plus à court terme sur le marché repos, où on est à 800 milliards de ventes de bons du trésor en reverse repo overnight, c'est-à-dire à maturité d'un jour. Et ça, bah bien évidemment, personne ne vous le dit Et c'est très important parce que ça c'est véritablement l'anomalie du moment hein. L'anomalie étant un terme faible Et que si euh, vous comprenez cette anomalie Vous allez comprendre beaucoup beaucoup de choses sur ce qui risque de se passer dans les mois, les années qui viennent Et comment vous tirez votre épingle du jeu de la situation actuelle Alors accrochez-vous euh, chers amis, bonjour, ici Guy de la Fortelle. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Plus que jamais, si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Il doit y avoir un petit bouton qui apparaît euh, là-haut. J'espère que je monte du, du bon côté. Je suis comme tous les youtubeurs, je me trompe toujours. Euh, et vous avez aussi bien évidemment un lien euh, en description. Euh, inscrivez-vous parce que euh, la vidéo d'aujourd'hui euh, va euh, sûrement euh, poser plein questions, euh, et ne croyez pas qu'on va y répondre en 4 secondes. Euh, ça, ça demande un peu de temps, un peu de, de, de formation, ça demande de s'y intéresser un peu. Et ça demande pas seulement d'écouter ma belle voix grave et suave, ça demande aussi de lire. Hein, parce que je vous rappelle que la télé, c'est du temps de cerveau à Coca-Cola. Euh, et, euh, et donc, moi, j'aime beaucoup faire ces petites émissions pour réussir à toucher le plus de monde, mais si vous voulez vraiment travailler, il faut lire écrire et, et travailler. On n'est pas dans le divertissement ici. Et donc, effectivement, il se passe ce truc absolument extraordinaire en ce moment, qui est, comme j'ai commencé, tout le monde veut des treasuries. Mais c'est à un point extrême. C'est-à-dire que, en fait, depuis euh, le mois d'avril, la demande de euh, Overnight Reverse Repurchase Agreement explose, les fameux ONRPP. C'est bien, ça fait mal, ces trucs. Euh, en gros, si vous voulez, euh, la demande euh, de Treasuries explose depuis le mois d'avril, mais littéralement. Euh, et on est passé de à peu près 0 à 800 milliards euh, en deux mois. Une minute, trois, bientôt trois mois. Euh, et ça, c'est du jamais vu. Alors, le mécanisme de... Euh, de revente à court terme euh, des treasuries de la Fed est assez récent ça date de 2013, mais depuis 2013, on n'avait jamais vu ça. Est, on, est, on est plus de deux fois euh, supérieur au maximum qu'on avait vu jusque-là. Et très clairement, ça veut dire un truc, ça. Ça veut dire que le capital se met en grève, ce que les gens appellent le « smart money ». Euh, le capital se met en grève et le capital a été se parquer euh, dans les trésoreries américains euh, bah, parce qu'ils parce que sont en train de se dire que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, il va y avoir un gros orage et qu'il faut pouvoir passer ce gros orage-là. Et notez bien que ce que je vous dis là, c'est euh, en fait l'inverse de ce que tout le monde prétend euh, dire euh, en termes de, de marché. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est un truc qui va pousser l'obligataire à la baisse et pas à la hausse. Tout le monde voit euh, les taux, je parle des taux obligataires, tout le monde voit des taux obligataires monter, monter, monter à cause de l'inflation. Mais les marchés, eux, à l'inverse, font l'inverse. Ils sont en train de pousser les taux obligataires à la baisse. Et ils sont en train de le faire massivement. C'est un truc, c'est probablement le mécanisme et le phénomène le plus important de l'année qui est en train de se mettre en place, euh, parce que non seulement hier, mardi 22 juin, la Fed a presque touché 800 milliards de repos, de reverse repos, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leurs bons du Trésor sur les marchés, mais le truc très très très bizarre, c'est que euh, donc ces bons du Trésor qu'ils vendent euh, avec la promesse de les racheter le lendemain. Donc c'est uniquement, si vous voulez, c'est une manière pour euh, les institutions financières, les banques, les brokers, euh, de parquer leur argent euh, le temps d'une nuit euh, et euh, d'obtenir un rendement extrêmement élevé de 0,05%. Euh, C'est-à-dire euh, rien. Euh, le... Eh bien... Euh, Hier ou hier, avant-hier, hier, avant -hier, euh, il y a eu une adjudication euh, de, de, de, de bons du trésor américain à court terme, hein, quelques semaines, je crois, quatre semaines, un mois, deux mois, euh, eh bien, euh, ces bons du trésor sont partis en dessous, de, des, en, en dessous du taux euh, de reverse, euh, de, de le taux repos euh, de la Fed. Ce qui est une anomalie, ce qui est normalement impossible, parce que, euh, bah, a priori, euh, il est beaucoup plus avantageux d'aller gagner un rendement supérieur avec un risque inférieur, puisque vous gagnez plus d'argent pour ne bloquer votre argent qu'une nuit. Euh, et donc, ça ne devrait pas exister. Que, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec ces 800 milliards euh, de euh, reverse repo, de, de vente de bons du trésor, la Fed n'arrive pas encore euh, à étancher la soif de treasuries américains. <coughs> Excusez-moi. Euh, et bien évidemment, c'est ce qu'on a vu euh, la semaine dernière, quand euh, Powell a fait ses annonces euh, lors du FOMC, du, du Comité Monétaire de, de la Réserve Fédérale Américaine, il a fait des annonces extrêmement positives. On a une reprise économique extraordinaire. La politique monétaire de la Fed accompagne cette reprise économique. Tout ça marche super bien, c'est super efficace et ça marche tellement bien qu'on va continuer euh, et on va continuer à abreuver euh, le marché de liquidité Et euh, bah plutôt que de faire remonter les taux euh, comme on, ça, ça, donc, je, je précise, euh, une banque centrale comme la Fed peut euh, influer les taux courts. Les taux longs, ils peuvent rien faire. Les taux longs, c'est le marché qui décide. Eux, ils n'ont pas la main dessus. Ils n'ont pas les capacités d'influencer les taux longs. Et donc, eux, ils ont, mis, ils ont relevé un tout, tout, tout, tout petit peu le, le, le, leur, taux, euh, leur taux court. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, c'est important. Euh, et en revanche, les taux longs, eux, ont baissé, se sont effondrés. Euh, alors que normalement, bah, les perspectives inflationnistes, la Fed qui continue à, à, à déverser de l'argent euh, alors que l'économie reprend, et donc euh, devrait augmenter les perspectives inflationnistes, tout ça, ça devrait faire augmenter les longs Et tout ça, ça devrait euh, faire en sorte que ça devrait être totalement inintéressant d'aller sur le marché obligataire. Il devrait y avoir que des baffes à prendre sur le marché obligataire. Et il s'est passé exactement l'inverse. Hein Donc d'un côté, il y a euh, les, euh, les, les, les, les théories fumeuses où on dit ah « ben, il devrait se passer ça », puis après il y a la réalité, il y a ce qui se passe pour de vrai, et c'est ça qu'il faut regarder. Hein euh, et euh, d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, si vous voulez, il euh, y a une magnifique boussole qui montre le sud dans cette affaire-là, hein, comme souvent d'ailleurs, c'est le magnifique, le splendide Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, la plus grosse banque américaine, alors, vous savez peut-être, Jimmy Damon, c'est le gars qui a expliqué il y a deux ou trois ans que jamais, jamais, jamais, jamais il fallait investir dans les cryptos, que le Bitcoin c'était une arnaque totale, qu'il virait n'importe lequel de ses salariés qui toucherait à ça de près ou de loin. Hein c'était vraiment ça, Jimmy Damon. C'était vraiment le Bitcoin, c'est une arnaque. Bon, ben maintenant, JP Morgan s'est mis aux crypto-monnaies et au Bitcoin, comme tout le monde. Hein Merci, monsieur Damon. Mais il ne fait pas ça uniquement avec il ne fait pas ça qu'avec le bitcoin, il fait aussi ça avec l'obligataire souverain américain. Et il explique, oh là là, moi je ne toucherai pas, je ne toucherai pas à l'obligataire américain, aux trésoreries américains, même avec 10 football, même au bout d'une perche, même à longueur de gaffe, je ne touche pas à ça. Et donc pour que, Jamie Dimon, qu'on soit bien clair, quand il fait du lobbying, il fait de la propagande, il sert ses intérêts, il ne sert pas à les vôtres. Donc quand il vous dit qu'il ne faut pas toucher aux trésoreries américains, un, ça ne veut pas dire qu'il le fait ou qu'il ne le fait pas, lui-même, et de deux, ça ne veut pas dire qu'il fait ça pour vous, il fait ça pour lui. Il ne faut pas oublier que c'est un banquier, il sert ses intérêts à lui bien avant ceux de n'importe qui d'autre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une boussole qui monte le Sud, parce que généralement, ses intérêts ne sont pas du tout alignés avec les nôtres et les vôtres, et qu'il faut plutôt faire l'inverse de ce qu'il vous demande de faire, et généralement, ça se passe beaucoup mieux comme ça. Euh, et ça se passe d'autant mieux que la réalité nous montre qu'aujourd'hui, la demande de treasuries est dingue. Et quand la demande est dingue, qu'est-ce que ça fait Eh bien, les taux baissent. Et quand les taux baissent, la valeur de vos treasuries augmente. C'est important. Hein, le marché obligataire, c'est-à-dire que quand on pense à l'investissement obligataire. On se dit toujours, ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille gagner de l'argent avec de l'obligataire Si vous avez un Treasuries qui vous rapporte 1%, et 1 demi à 10 ans, c'est quand, quand même pénible. quoi. Bon bah, Quand vous dites ça, c'est comme si vous disiez que ne euh, faut pas trop investir dans Amazon parce que, vous comprenez, il n'y a pas de dividendes dans Amazon. Ah, ah Vous dites ça il y a 10 ans. Quoi. Ben non, l'intérêt d'Amazon à l'époque, ce n'était pas le dividende, c'était l'augmentation en valeur. Et bien là, c'est pareil. Et euh, la valeur d'une obligation augmente quand les taux baissent. La valeur augmente quand les taux baissent, et, euh, et c'est ce exactement ce qui est en train de se passer. Donc un, les taux longs sont repartis à la baisse, et de deux, même les taux courts euh, partent à la baisse, et euh, la Fed se retrouve totalement piégée, euh, parce qu'à la fois, ils ne peuvent pas remonter leur taux sans euh, créer un cataclysme euh, de marché, un, un cataclysme financier, ils le savent très bien, tout le monde le sait, vous le savez, euh, je le sais. Euh, et, mais en même temps, euh, ce qui se passe, c'est que les taux sont en train de s'enfoncer. Et... Euh, Juste avant, quelques semaines avant donc ce FOMC, cette réunion monétaire américaine, les, les, les taux sont passés aux États-Unis pour la première fois sous le zéro. Le reverse repo est passé sous le zéro sur les marchés, pour la première fois en taux négatif, ce qui est très, très, très embêtant aux États-Unis parce que le. Euh, aux états unis il y a euh, ce qu'on appelle le, les monnaies market fund qui est de loin, de très très loin l'équivalent de nos fonds euros d'assurance vie. C'est-à-dire que c'est là où vous mettez votre argent euh, quand vous voulez euh, essayer de gagner un tout, tout, tout, tout petit rendement euh, et en le laissant liquide et que, en, en, en pouvant avoir accès à tout moment. Euh, et euh, ces monnaies market fund euh, bah, ils sont censés vous garantir euh, au moins euh, la, la, la sécurité de, de, de, ils sont vous garantir au moins votre capital c'est pas censé passer sous zéro et si les taux passent sous zéro les monnaies market fund qui, qui vont justement mettre leur argent euh, euh, sur des... des... <coughs> Des, des actifs de repos euh, type ce qui est vendu par la Fed, euh, ben, si ça passe sous zéro, euh, c est, c est, c est, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est embêtant. Euh, Jusqu'à présent, quand ça passait sous zéro, c'est parce qu'il y avait des frais trop importants ou des problèmes de gestion, et que ben, généralement, du coup, on fermait le fonds. Bon, ça, vous pouvez fermer un fonds et rembourser 90 cent, 97 cents sur le dollar euh, aux au détenteurs du fonds, puis ils ont perdu 3%, puis c'est dommage, c'est pas grave, tout le monde s'en fout, voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, mais sauf que là, vous ne pouvez pas faire ça sur euh, l'ensemble le, le, le, le, de tous les monnaies market fund américains, euh, c'est quand même un petit peu important. Euh, et du coup, bah, ça pose un problème structurel, cette baisse des taux. Euh, sauf, si vous voulez, à faire un truc, ce que moi, je pense, va arriver. C'est-à-dire que quand je, De la même manière que je vous dis qu'on euh, va un jour ou l'autre devoir appliquer des taux négatifs à vos assurances-vie, il eh ben, y a un moment, ils vont probablement devoir appliquer des taux négatifs euh, aux monnaies market fund aux états unis Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est possible que ça arrive aux états unis avant d'arriver chez nous. Ce que je ne pensais pas du tout, parce que... Les États-Unis euh, partaient quand même de beaucoup, beaucoup plus loin que nous. Mais donc, euh, vous avez eu ce problème de passage en taux négatif, et c'est pour ça que la Fed a remonté un tout tout, tout petit peu euh, ses taux pour éviter de passer en territoire négatif. Euh, et sauf que ça ne marche pas. Sauf que ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Parce que euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis désolé, les marchés sont en train de venir se planquer. Euh, dans euh, les, les trégéries américaines. Euh, c'est le seul marché qui permet, c'est le seul port qui permet euh, d'échapper euh, à euh, un énorme accident de marché auquel tout le monde s'attend. Tout le monde s'y attend. Euh, le smart money aussi, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle le smart money. Euh, et du coup, si vous voulez, euh, alors que depuis euh, des semaines et des mois, tout le monde vous dit « oh là là, hausse des taux, inflation euh, et tout le tralala », ce qui en fait euh, est en train d'arriver, c'est exactement l'inverse. Ce qui est en train d'arriver, c'est la, pré, la prédiction de Kenneth Rogoff, euh, c'est même pas une prédiction, c'était une demande, <rire> c'est une exigence presque de sa part, qui est que euh, on va s'enfoncer dans des taux négatifs. Et on va s'enfoncer dans des taux négatifs euh, parce que bah, c'est très pratique de faire ça, parce que c'est une manière de donner aux uns et de reprendre aux autres. Et c'est une manière de solvabiliser les marchés et euh, de reprendre derrière euh, aux particuliers, aux investisseurs épargnants. Euh, et, euh, et, et ça sert en fait, c'est utile. C'est une manière comme une autre de nettoyer, si vous voulez. Le, le, un crack boursier, c'est une manière de nettoyer. Euh, puis c'est une sorte de manière plus douce où on va prélever une partie euh, comme ça, de, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Euh, et donc, euh, vous avez, on est en train de re-rentrer aujourd'hui dans une phase euh, de baisse structurelle des taux longs et aussi des taux courts, encore, et que ben, la Fed est piégée. Les outils de la Fed ne marchent pas. C'est-à-dire que quand elle remonte euh, son, son taux de repos, euh, ben, ça suffit pas. Il euh, y a encore des brokers qui euh, rachètent en dessous. Euh, quand euh, la, la, la Fed euh, veut forcer la liquidité euh, en rachetant 80 milliards euh, d'actifs, ben, en fait, elle en revend 800 milliards euh, sur euh, le marché repos. Euh, et ça ne suffit pas. Euh, et ça, que si elle revend 800 milliards, ce n'est pas qu'elle a envie de le faire. C'est qu'elle n'a pas le choix. C'est que c'est ce qu'on lui demande. Et qu'elle sait très bien que si elle ne le fait pas ça, elle va vers un accident de marché. Et, euh, et du coup, si vous voulez, euh, on est dans une situation euh, dans laquelle c'est bien la Fed qui est serve au marché et pas l'inverse. On a l'habitude de dire « don't fight the Fed, faites comme la Fed ». Non, c'est la Fed qui aujourd'hui euh, a décidé depuis 2008 d'ailleurs hein, de ne plus s'attaquer au marché. Le marché est devenu roi. La Fed ne, ne, plus, ne, ne sert plus de régulateur des marchés. Euh, la Fed court derrière les marchés. Et ça, c'est un fait. Maintenant, c'est un fait qui est devenu absolu euh, et qui fait que euh, on n'a plus tellement d'autres choix que euh, de s'enfoncer dans les taux négatifs. Et vraiment, c'est un truc euh, qui est important et euh, qui, euh, en fait, euh, indique plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que euh, pour les 2, 3, 5 ans à venir, c'est dur à savoir combien, mais euh, l'investissement obligataire souverain euh, de long terme, comme ça l'a été depuis 2000 et après l'an 2000, et après 2008, va être incroyablement plus intéressant que la bourse. Pourquoi Parce que je pense que vous savez comme moi aujourd'hui que la bourse ne reflète plus aujourd'hui une activité économique mais une activité de crédit. Euh, C'est-à-dire que les bourses montent quand il euh, y a plus de crédit et les bourses baissent quand il n'y a plus de crédit. <coughs> on se fiche totalement des PIB, on se fiche totalement de toutes ces choses-là. C'est devenu un truc purement monétaire. Euh, et ben, en fait, euh, du coup, les bourses sont un assez mauvais proxy de la quantité de crédit. Les trésoreries américaines ne sont un hein, bien meilleur. Vous allez avoir des, des, des potentiels de rendement beaucoup plus importants grâce à ça. Alors les gens ont du mal à comprendre. Les gens disent ben bah non, aujourd'hui, bien évidemment, il faut aller en bourse et surtout pas sur l'obligataire. Ouais, mais non, parce que les bourses, encore une fois, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas sur des fondamentaux économiques. Elles reposent sur des fondamentaux monétaires. Alors oui, bien évidemment, hein, l'obligataire américain n'est pas tellement moins pourri. Euh, que, euh, que les marchés boursiers. Mais si vous voulez, c'est un peu comme la blague des deux amis dans la savane qui se retrouvent en face du loup et puis euh, le premier ami qui commence à se barrer en courant et l'autre qui lui dit eh « ben, Tu crois que tu vas courir plus vite que le lion ?» Je dis « Non, plus le lion, je ne cours pas plus vite. » Mais que toi, oui. Et qu'aujourd'hui, vous allez avoir des potentiels de rendement plus importants sur, sur l'obligataire de long terme euh, américain. Euh, en particulier, mais aussi allemand euh, et, et un peu français aussi, en fait. Euh, avec, en plus, plus de sécurité. Et donc, euh, le, le, le... mais alors bien sûr, pour ça, il faut comprendre que la valeur de ces trucs-là, c'est comme Amazon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous regardiez le rendement. Il ne faut pas vous dire « Ah, mais attendez, j'ai un coupon de 1%, euh, comment vous voulez que ce soit rentable ?» C'est véritablement la baisse des taux. C'est la baisse des taux et euh, on, on y arrive. Et que ce que l'on a appris depuis une semaine, c'est qu'on a appris deux choses. C'est que, un, Véritablement, la Fed avait totalement renoncé euh, à essayer de normaliser la situation, exactement comme en 2009 et en 2012. Et euh, autre chose, euh, c'est que euh, le, le, le, le dollar, euh, on pensait que plus personne ne voulait de dollars parce qu'il y avait eu trop de dollars euh, émis. Et bien en fait, il se passe l'inverse. Euh, il se passe l'inverse, on, on arrive dans une situation où tout le monde a besoin de dollars, tout le monde a besoin de treasury, et la poussée à la baisse est absolument monstrueuse. Alors je précise pour les, les gens qui ne le savent pas, euh, c'est-à-dire que quand euh, le, le, le rendement d'un actif baisse, c'est comme s'il coûtait plus cher. C'est-à-dire que, encore une fois, quand un actif devient plus désirable, euh, son rendement baisse. C'est un peu contre-intuitif, enfin c'est absolument logique, mais euh, généralement c'est un peu contre-intuitif euh, pour les gens. Et pour terminer cette petite vidéo, je voudrais euh, vous euh, lire un petit truc, parce que je vais finir sur la Fed, et sur pourquoi la Fed fait ce qu'elle fait, et, euh, et comment ça marche. Alors attendez, je retrouve mon, euh, ce que j'avais prévu. Euh, tac, tac, tac là, hop, euh, où est-ce que c'était, non c'est pas ça, alors excusez-moi, hein, je suis un peu, euh, alors il va falloir que je recherche mon truc à la main, hop. patientez un tout petit instant, profitez-en pour partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, c'est important, déjà ça m'aide moi dans mon travail, mais ça vous aide aussi, parce que plus on est de gens informés, mieux on va être à long terme. Le... Bon, tac, tac, tac. Est-ce que je vais y arriver C'est relou ça. Le... Alors, ce que je vous donner, c'est une déclaration de Jérôme Powell. C'est une déclaration de Jérôme Powell, je vois quand même le. le, le qui est euh, important. Euh, voilà, on y arrive. Euh, on y arrive, on y arrive. Tac, tac. Euh, pouf, pouf, pouf, c'était là. Et. Je voulais vous citer euh, Jérôme Powell. Jérôme Powell a déclaré, il a déclaré, alors je, je le dis tout de suite, euh, c'était en 2012 quand il venait de rejoindre la réserve fédérale américaine euh, et que c'était le petit nouveau qui devait faire sa place et qui arrivait probablement avec quelques illusions. Euh, il a bien changé depuis, hein, je vous rassure. Et donc, dans une réunion, euh, donc un de ces fameux comités monétaires, FOMC, dont euh, on a tout de suite euh, les, les communiqués de presse, mais dont on a les transcripts au bout de 5 ans. Et donc, ce qu'il a dit en 2012, on l'a appris en 2017. Euh, ça met beaucoup de temps à arriver jusqu'à nous, hein, ces choses-là. Et c'est pour ça que généralement, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est que quand on vous explique euh, qu'en 2017, qu'en 2012, machin, euh, en page 185 sur 292, euh, elle a dit ça, personne va voir. Euh, et, euh, et voilà. Mais. Moi, j'aime bien aller regarder ces trucs-là. Et on a pu voir euh, Jérôme Powell qui déclarait « Pourquoi nous arrêter à 4 000 milliards ?» Donc, ces fameux programmes de rachat d'actifs. À l'époque, on était à 4 000. Aujourd'hui, on est à 8 000, hein, deux fois plus. Donc, pourquoi nous arrêter à 4 000 milliards Il a raison de poser la question <rire> Puisqu'aujourd'hui, on est à 8 000, mais ça, il ne le savait pas alors. « Cela ne sera jamais assez pour les marchés. » Il a raison. On était à 4 000, maintenant, on est à 8 000. Ce n'est toujours pas assez pour les marchés. Et si nos modèles nous diront toujours que nous aidons l'économie, j'aurai sans doute toujours l'impression que ces bénéfices sont surestimés. Là, Jean-Paul est en train de vous dire que sa politique monétaire, qui est, dont, dont le, le mandat est la stabilité des prix et le plein emploi, ça c'est nouveau le plein emploi, c'est que la stabilité des prix, mais ça ne marche pas en fait, ça ne fait pas ça. C'est ce qui... Alors il, il, vous êtes un FOMC, les mecs sont tous avocats, banquiers, c'est extrêmement policé, tous ces trucs-là, donc quand il vous dit surestimer, si c'est énorme. C'est-à-dire que... Euh, et donc ensuite, il continue. Donc déjà, il est en train de vous expliquer que les politiques de la FED sont sans doute inefficaces sur ses mandats. Non en tout cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qu'il ce qu explique. C'est qu'on sert les marchés, pas l'économie. Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter si ce n'est une accélération de la croissance économique Mais il n'est sans doute pas en notre pouvoir de produire cette croissance. Notez bien que c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit officiellement aujourd'hui quand il explique que la politique aide à la croissance. Sa politique monétaire, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La politique monétaire américaine ne crée pas de croissance. Et sans croissance, vous ne pouvez pas avoir de remontée des taux. Et non, il n'y a pas de croissance structurelle en Occident aujourd'hui, et même en Chine, et même en Afrique, il n'y a pas de croissance. Il n'y a plus de croissance structurelle dans le monde. C'est fini ce temps-là. Euh, et donc, et attendez, ce n'est pas fini. Hein Pendant ce temps, nous soufflons une bulle obligataire généralisée qui produira de grosses pertes lorsque les taux remonteront. Nous pourrions presque dire que c'est notre stratégie. Et lorsque cela se produira, nous pourrions avoir une réaction des marchés très dynamique. Et eh oui, en 2012, Jérôme Powell s'est dit encore que, dis donc, un jour, ça risque de péter. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que la Fed avait définitivement décidé qu'il ne laisserait pas euh, la bulle se percer. Et donc, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que ça se passera bien à la fin, mais euh, ça veut dire qu'on n'est pas du tout... Au bout du chemin de la politique monétaire de la Fed, et que euh, le grand enseignement de cette vidéo, c'est que ne croyez pas que euh, le, les taux zéro sont le plancher. On va aller en taux négatif. On va imposer votre épargne, On va imposer votre argent par nécessité, parce que euh, le choix a été fait en 2008. Même avant, en fait, euh, donc pour monter jusqu'aux aux années 80, au, au sauvetage de LTCM en 97, à la baisse des taux de Greenspan en, en, à partir de 2001. Mais là où ça devient irréversible et irrémédiable, c'est 2008, le, on a décidé qu'on sauvait les marchés coûte que coûte et pas l'économie. Il faut bien voir que euh, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que ce pas les mêmes politiques pour sauver les marchés c'est ce pas les mêmes politiques pour sauver l'économie. Mais ça... Je, pas le dire. Euh, et, donc, euh, et donc, si vous voulez, voilà, on a Jérôme Powell qui vous expliquait ça. Alors, euh, techniquement, c'était page 193 sur 246. Et, ah tiens, je me suis trompé, ça a été publié en 2018 uniquement. Et donc, c'est ça, euh, la politique de la Fed. La politique de la Fed, aujourd'hui, ne sert pas son mandat, qui est un mandat économique, de stabilité des prix et de plein emploi. Elle sert les marchés. Elle sert les marchés, euh, c'est euh, le premier enseignement qui vous paraîtra peut-être une évidence, mais bon, c'est toujours bon à rappeler. Et sa manière de les servir, c'est de les empêcher de s'effondrer. Et pour les empêcher de s'effondrer, il n'y a qu'une chose possible, c'est de baisser les taux, toujours, toujours baisser les taux. Beaucoup, beaucoup de monde, moi le premier, pendant longtemps, on pensait qu'il euh, ben, y avait un moment où euh, on arriverait à zéro, et qu'à ce moment-là, il y aurait une espèce de, de grande, il se passerait un truc ». Euh, ben non, le plancher n'est pas à zéro, ça fait déjà quelques années que je le crois, que le plancher est sous les zéros. Euh, probablement euh, vers moins 6%. Hein. Et après, on arrive à un stade où euh, le troc devient incroyablement plus intéressant et que les gens vont préférer euh, acheter euh, des bouteilles d'eau, euh, des canettes, euh, des, euh, des, des boîtes de conserve et, et n'importe quoi d'autre, des barils d'essence, euh, plutôt que de laisser à leur argent euh, dans le système financier. Mais en fait, cette limite, ce n'est pas zéro. Je vous dis, moi, selon mes calculs, c'est plutôt moins 6. Et entre-temps, euh, ne vous faites pas avoir. Euh, y a, euh, ça, ça, ça change fondamentalement euh, la manière d'investir euh, sur la période. Euh, ce dont on vous parle euh, depuis plusieurs mois euh, est de l'ordre de la falsification. Et on en a eu la preuve la semaine dernière. Euh, le dollar, euh, aujourd'hui, euh, subit un regain extraordinaire de demande. Euh, on n'est pas du tout en train de lâcher le dollar. Euh, L'obligataire euh, souverain américain euh, subit un, un regain extraordinaire de demande également. Euh, tout le monde est en train d'aller mettre son argent au port. Et bah, franchement, il faut faire pareil. Quoi. <rire> il faut faire pareil. Et euh, dernière chose, euh, quand je dis régulièrement qu'il faut sortir son argent des bourses, euh, je, je, je, je ne le dis pas euh, parce que je suis un, un permabère ou je sais pas, ou une espèce d'Olivier de, de, de, de la Marche qui pense que le crack va arriver tout le temps. Euh, oui, le crack va arriver un jour et, et ça va faire très mal. Euh, mais la raison principale pour laquelle je dis aux gens de ne pas être en bourse aujourd'hui, c'est parce que euh, ce qui fait monter les bourses euh, aujourd'hui, euh, comme je vous le dis, c'est l'activité de crédit. Euh, et les bourses sont un assez mauvais proxy de cette activité de crédit. Euh, à l'inverse, euh, l'obligataire et l'obligataire souverain américain sont un bien meilleur proxy dans le sens où vous allez à long terme, vous avez des, des, des potentiels de rendement plus importants en termes de baisse des taux, parce que vous ne pouvez pas avoir d'activité de crédit avec des taux qui ne continuent pas de baisser. Et en plus, c'est quand même plus sûr. Euh, parce que, alors, généralement, les gens disent Moi, je préfère avoir des parts d'entreprise euh, plutôt que mon argent euh, en, en, en obligation souveraine. Euh, quand vous investissez en bourse, vous n'avez plus des parts d'entreprise. C'est hein. euh, si qu'on soit clair vous avez des bons pour écart de cours, euh, mais vous avez des, des, des, des, des, des trucs financiers, euh, à moins d'avoir votre action Air Liquide chez Air Liquide au nominatif. Euh... Non, non, non, non, soyons très clairs. Euh, et donc, euh, donc voilà le, le, le, les gens se préparent à la tempête, ça fait depuis le mois d'avril euh, cette énorme anomalie de l'explosion du marché repos euh, dont on avait entendu parler pour la dernière fois en 2019 euh, va revenir, ça va revenir sur les écrans euh, ça va faire des coups de chaud euh, ça, ça va, il va se passer des choses euh, peut-être en septembre peut-être avant, peut-être pendant généralement c'est plutôt l'automne que ces choses là se passent et, euh, et donc inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour approfondir euh, véritablement, pour rentrer là-dedans, hein, euh, parce qu'on ne prend pas des décisions d'investissement sur une vidéo d'une demi-heure. Euh, donc étudiez tout ça. Euh, J'ai écrit énormément sur le sujet. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Euh, là, je, je vais beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. Je vais beaucoup renvoyer mes travaux. Donc vraiment, inscrivez-vous. Euh, et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-lui des pouces bleus. Chers amis, je vous le dis encore, à votre bonne fortune